C'était également aujourd'hui la première journée nationale de l'accessibilité dans une dizaine de villes, comme ici à Avignon. Un objectif démontré par exemple valide les difficultés des déplacements pour les personnes à mobilité réduite. Une façon également de rappeler aux maires des communes, mais aussi aux commerçants, leurs obligations en matière d'équipement spécifique.